Pour faire une animation, nous cliquons sur animation personnalisée, nous sélectionnons un élément, voilà, du coup on voit le, le vert qui apparaît, et nous appuyons sur plus pour ajouter un effet. Donc il y a plein d'effets, euh, je vous conseille d'utiliser plutôt des, des effets euh, modérés pour ne pas trop euh, polluer la présentation et avoir des, des, des problèmes de ralentissement. On sélectionne et on appuie sur OK. Il est possible d'avoir euh, différentes manières d'apparition donc ça peut être au clic, avec un effet précédent, après le précédent ou encore de mettre des différents timings en fait. Et donc on peut éditer, modifier l'effet. voilà. Et là nous pouvons avoir un aperçu de l'effet voilà, tel qu'il apparaîtra dans le diaporama.